La haute spiritualité des francs-maçons résumée en moins de trois minutes. En Suisse, le pendant du Grand Orient d'Italie, c'est la Grande Loge Alpina. Elle réunit près de 4000 maçons. La franc-maçonnerie, c'est avant tout l'école de la sérénité. Le franc-maçon se retire loin du tumulte du monde pour découvrir ce qu'il est par rapport à l'immensité de l'univers et par rapport à l'éternité, un grain de sable et un instant. Mais alors qu'en est-il de la loge P2 et de l'issue de Jelly Jelly. Regardez. Ce crâne vous dit, tu vois. Ce que je suis, tu seras ce que je suis. J'ai été ce que tu es. Aussi longtemps que tu n'as pas entendu ces paroles. Frère, souviens-toi que tu dois mourir. Tu n'es qu'un pèlerin mélancolique qui erre sur la surface de la terre assombrie. Où est la place dans ces considérations pour des questions d'ambition de, personnelle ou de privilège de fortune Ces considérations sont totalement étrangères à l'essence de la franc-maçonnerie. Vous ne connaissez donc pas Djali Je n'ai aucun rapport quelconque, ni avec lui, ni avec aucun membre de son organisation. Donc vous ne connaissez pas non plus d'autres membres de l'organisation de la loge P2 Non, monsieur. C'est dans ce contexte qu'une société Rizzoli est créée à Genève en 1978. À sa tête, deux avocats dont le grand maître Alain Marty. Rappelez-vous, il ne connaît personne à la P2. Vous êtes euh, pourtant administrateur d'une filiale à Genève du groupe Rizzoli, dont les dirigeants sont membres de la P2. Oui, mais il faudrait savoir euh, d'abord que la personne qui, a, qui nous a demandé d'ouvrir une société à Genève sous le nom de Rizzoli, ce n'est pas la personne qui vous intéresse. C'est son père, lequel est décédé de finir, et à la faveur d'une assemblée générale qui s'intervient après son décès, nous avons constaté que la personne qui va représenter ses actions, les représenter, c'est-à-dire qu'il y a qui okay, est donc la banque en